À quoi ressemble la justice face aux dérèglements climatiques? Des inondations perpétuelles de Jakarta à Houston. La pollution atmosphérique toxique tuant des millions de personnes chaque année. Des vagues de chaleur meurtrières, des incendies records. L'effondrement des récits coralliens et de l'espoir des millions de personnes qui en dépendent. C'est ce qui arrive à une planète dans les mains des états corrompus et celle de l'industrie fossile. Le changement climatique n'est pas un problème à reporter à demain, mais à prendre au sérieux aujourd'hui. Les enjeux s'amplifient chaque année. Alors, que pouvons-nous faire Comment construire un monde juste sur les plans économique, environnemental et social Commençons par mettre fin au règne des énergies fossiles. Arrêtons de financer les nouveaux projets fossiles pour empêcher leur construction. Adoptons des lois à l'échelle mondiale pour laisser le pétrole, le charbon et le gaz sous terre. Nous devons les remplacer par des nouvelles économies basées sur les énergies renouvelables réduisant nos émissions. Mais le changement nécessaire ne viendra pas d'en haut. Le combat appartient au peuple. Ce n'est qu'ensemble que nous pourrons créer un raz de marée de changement. Les solutions sont en nous, au sein de nos collectifs et de notre connaissance ancestrale. Et ce mouvement inclut toutes les personnes de toutes classes, situations géographiques race, tout genre, quelle que soit la tranche d'âge. 350.org est l'intensité qui allume le feu du mouvement mondial pour le climat. Ensemble, nous allons mobiliser des millions de personnes pour agir. Des étudiants, syndicats de travailleurs, groupes ouvrants en faveur des droits humains et de la justice sociale, les populations marginalisées et associations religieuses, les universités, dirigeants d'entreprises, et tous ceux et celles qui savent qu'il est temps de changer. Nous mènerons des campagnes chez nous et dans le monde entier pour mettre fin à l'ère des énergies fossiles. Et pour soutenir l'essor du mouvement, nous communiquerons des ressources et des stratégies pour réaliser un vrai changement. Nous pouvons nous opposer au pouvoir et à la cupidité que d'une seule façon. En étant unis, nous pourrons construire un monde juste, équitable et vivable par chacun et chacune d'entre nous que d'une seule façon. En étant unis, réjoignez-nous.